L'équipe du récit univers social a réfléchi à une démarche pour enseigner et apprendre l'univers social aux primaires à distance. Donc, le fil conducteur de notre séquence, c'est la démarche de recherche et euh, on va la diviser, bien sûr, avec les trois phases. Donc, de la phase de préparation, la phase de réalisation puis la phase d'intégration. Donc, dans la première phase de préparation, c'est là qu'on euh, va venir susciter l'intérêt des élèves. Euh, on va leur proposer, par exemple, un déclencheur, mais on va aussi les interroger sur la prochaine société à l'étude euh, ou encore sur un concept central de cette société-là. Puis, on va aller recueillir leurs connaissances antérieures et peu à peu, on va introduire notre question de recherche. Par exemple, on pourrait leur demander euh, comment l'industrialisation transforme-t-elle le territoire et le travail vers 1905. On pense que dans cette partie-là, c'est important que l'enseignant soit en visioconférence de manière synchrone pour partir son groupe, pour euh, vraiment avoir euh, plusieurs interventions des élèves. L'enseignant pourrait même euh, poursuivre la visio pour la phase de réalisation, pour commencer à montrer aux élèves comment aller recueillir de l'information. L'information, on va la trouver où? Bien, on va l'obtenir à l'aide de documents, donc des textes, des images, des graphiques, des cartes, etc. Puis, vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site de Société et Territoire. Si c'est la première fois que vous consultez le site avec vos élèves, bien, vous pourriez même leur montrer comment analyser un texte ou comment analyser une image. Donc, le 3 qpoc euh, ce serait une démarche simple pour faire justement cette analyse documentaire. Euh, on pourrait leur montrer à poser les questions qui, quand, quoi, pourquoi, où et comment. L'important dans la phase de réalisation, c'est d'accompagner les élèves pour qu'ils soient en mesure de bien organiser l'information, pour qu'ils soient ensuite capables de répondre à la question de travail. Donc, on vous propose d'utiliser un apprentissage synthèse pour justement organiser l'information que les élèves vont recueillir. Et euh, selon la compétence, le Napron va être divisé selon les aspects de société. Donc, euh, un côté plus sur la population, le territoire, sur l'économie, la politique, etc. Puis, euh, vous pourriez même, dans le fond, en visioconférence, compléter une section du Napron avec les élèves pour modéliser un peu... Euh, vos attentes là, par rapport euh, au contenu qu'ils doivent aller chercher. Puis ensuite, on pourrait laisser euh, aller les, les élèves là, pour du travail euh, individuel. Puis cette section-là pourrait même être faite euh, de manière asynchrone. Dans la phase euh, d'intégration, les élèves vont répondre à la question de recherche. Donc, euh, ils peuvent y répondre sous la forme d'un texte. Mais ça pourrait être aussi sous la forme d'un projet techno. Donc, ils pourraient réaliser une capsule vidéo, par exemple. Euh, Puis cette étape-là, ben, elle peut se faire aussi de manière asynchrone. Les élèves, donc, vont communiquer les résultats de leur cueillette d'information. Puis pour terminer, ça peut être assez enrichissant là, de questionner les élèves sur leur démarche, en leur demandant ben, qu'est-ce qu'ils devraient améliorer ou euh, quelles sont les forces de leur travail. Donc, ça résume rapidement la démarche de recherche qu'on propose à faire à distance avec les élèves au primaire.